Je m'appelle Jean-Marc euh, Walls. Euh, en fait, je, je viens d'Amérique, des États-Unis. Euh, ça fait six ans depuis que j'étais ici, euh, en Suisse. Et euh, j'ai une entreprise une, de social media euh, qui s'occupe de, de tous les aspects politiques. Donc, en fait, c'est une mix de LinkedIn et Quora pour euh, les politiques. Donc, on donne un cadre pour les, les officiers euh, et aussi euh, les politiciens, les ONG, les partis politiques de venir et de, de contribuer à euh, interaction avec les citoyens. C'est une façon pour euh, les politiciens, les, poli les hommes politiques, d'interagir avec leurs euh, leur, leur, euh, constituants, donc euh, les, les citoyens. Ça a commencé il y a, il y a quatre ans maintenant, euh, à la fin de Mexique en fait. Donc euh, on, on a vu là un manque énorme d'interaction, de qualité, euh, surtout dans l'espace politique. Donc quand on a vu ça, il, il fallait euh, plusieurs années de recherche pour voir quel est, quel est le, le mécanisme qui peut être appliqué euh, dans cet espace, euh, avec euh, quel euh, encadrement euh, euh, et comment ça peut être mis en œuvre euh, dans l'espace politique. Donc pour nous, on est très intéressé parce qu'il y a cette gap. Concrètement, euh, on travaille euh, sur le Terre en Angleterre et aussi ici en Suisse. Euh, on a travaillé au, ouais, en Bruxelles, euh, dans l'Union européenne. Mais c'est de mettre, c'est d'amener euh, les personnes politiques sur la plateforme d'abord et de faire une match avec euh, les citoyens. Donc ce qu'on a vu surtout avec Facebook, c'est euh, une machine énorme pour euh, diffuser l'information. Ce qu'on voit surtout avec Google, ce que j'ai présenté, c'est que Google, euh, c'est un organisateur d'informations euh, incroyable. Mais ce qu'on n'a pas, ce qu'on a appris, qu'il y a un troisième pilier, euh, qui est l'interaction. Donc, quand on parle d'une conversation sociale, euh, c'est interaction au niveau social. Donc si on n'a pas un mécanisme, une machine, entre guillemets, de faciliter ce, cette conversation, euh, on n'a pas une conversation. Ouais, la réaction des politiques, c'était euh, creux. La peur qu'ils ont, c'est que ça va être vu comme plus de travail. En fait, ça réduit un pourcentage énorme. Le travail, travail entre guillemets, mais c'est la responsabilité qu'ils ont aux citoyens de répondre aux questions aux interrogations. Le, le, le défi, ce n'est pas nécessairement de, de se combattre contre le Facebook ou Twitter ou euh, les autres, c'est de juste clairement et calmement euh, expliquer euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait et euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, le gap qu'il faut remplir. Euh, donc la différence entre Facebook, Twitter et les autres qu'on que on, on est avec, c'est que si je suis un homme politique, euh, j'ai des gens euh, avec qui j'ai une responsabilité de parler avec. Donc eux, ils vont recevoir soit au niveau local, si c'est au niveau local, ils vont recevoir, je ne sais pas, douzaine de, de, de likes ou de commentaires, quelques commentaires euh, chaque jour, pour chaque poste. Normalement, ils vont recevoir, euh, je ne sais pas, deux, trois retweets maximum par jour pour chaque retweet, mais normalement, c'est beaucoup plus bas. Mais quand on monte jusqu'au niveau euh, cantonal, national, international, le montant d'engagement de, de s'augmente énormément. Donc, quand on a ce volume d'interaction, in, pas interaction, de, de communication upwards de l'eau, euh, on voit que les gens ne peuvent pas gérer le volume de, de, de communication qu'ils reçoivent. Soit des likes, soit des commentaires, quoi que ce soit. Donc pour nous, on donne un outil pour, avec un upvote, downvote, un mécanisme, pour eux de, de gérer ce volume de, de, de, de communication. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas nécessairement avec Twitter, ça existe différemment par rapport à Facebook. Euh, maintenant, on a, une, on a une collaboration avec la euh, Banque mondiale, le euh, Global Partnership for Social Accountability. Euh, aussi, on a un partenariat avec le Conseil d'Europe. Euh, on, on fait partie d'un incubateur de démocratie euh, digitale, en tech, pour voir quel, quel outil peut être appliqué aux villes au niveau local, donc euh, avec les grandes villes, même les petits. Euh, et aussi on a des partenariats euh, avec euh, quelques petites sections des, des Nations Unies euh, et aussi euh, on, on commence à faire des, des partenariats avec les villes elles mêmes pour tester euh, comment ça peut être utilisé.